Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment je fabrique mes vidéos pour le projet de classe inversée en 2015-2016. La première étape consiste à écrire un script. Je commence par une introduction qui essaye d'accrocher l'attention des élèves, souvent avec des anecdotes, puis un contenu mathématique qui résume tous les points qu'il va falloir expliquer au niveau théorique dans le cours, et enfin une conclusion où je peux amener des anecdotes ou des, des blagues pour augmenter la motivation des élèves. Le contenu mathématique est réalisé sur Powerpoint, je vous le présenterai dans un deuxième temps, mais maintenant je vais vous présenter comment je réalise l'introduction et la conclusion. Les vidéos d'introduction et de conclusion étaient faites sur mon ordinateur, je les ai remplacées avec des vidéos avec mon téléphone portable, avec une perche, ce qui me permet de me balader dans la rue et de prendre des contenus mathématiques authentiques comme par exemple cet après-midi, pour les pourcentages, je vais aller dans un magasin et je vais voir une robe en solde. Ce sera un des exercices pour les élèves de devoir calculer le nouveau prix de la robe. Concernant le contenu mathématique, j'ai choisi d'utiliser PowerPoint au lieu d'écrire à la main sur un tableau ou sur une feuille. En effet, ça permet d'avoir une écriture claire et grande. Les élèves, j'ai déjà remarqué, utilisent leur natel pour visionner les vidéos et donc c'est important qu'elles soient bien visible. Également, il me permet d'avoir tous les outils dont j'ai besoin si je veux inclure euh, des animations, des vidéos, des dessins, il n'y a aucun problème. Finalement, c'est une des parties qui dure le plus longtemps parce qu'il faut vraiment soigner euh, la théorie, évidemment. Et par exemple, là, dans cet exemple, il y a de la géométrie. J'ai dû utiliser GeoGebra pour faire des figures géométriques claires. Euh, il va me falloir aussi travailler le texte que je mets sur ces vidéos. Et ce texte est enregistré par l'outil... Déjà inclus dans PowerPoint, si vous allez dans Fichier et puis dans Sauvegarder et Envoyer, vous pouvez créer une vidéo, et dans Créer une vidéo, vous pouvez euh, enregistrer une narration. Donc j'enregistre la narration, et une fois que c'est fini, je crée la vidéo. Du fait des différences de micro que j'ai entre le micro de mon téléphone portable et le micro de mon ordinateur sur lequel j'enregistre euh, les vidéos PowerPoint, je dois retravailler le son avec Audacity. Par exemple, vous voyez très bien ici, la différence de niveau entre l'introduction et la conclusion. Et puis voilà, après avoir modifié, le son est beaucoup plus uniforme. Et également, il a une plus grande amplitude qui permet de bien l'entendre lors du passage en vidéo. Il ne me reste plus qu'à poster la vidéo sur YouTube, puis via YouTube sur Moodle, avec la description qui va bien et dans le contenu du cours de ma classe. Voilà qui conclut ma vidéo, n'hésitez pas à m'ouvrir un email si vous avez des questions.